Un jour, tu m'as dit cette phrase-là et tu as aussi fait le test où tu m'as dit, mais en fait, j'ai atteint un niveau B2, donc niveau intermédiaire avancé, en quatre mois. C'est vrai ou pas? Euh, alors, c'était ouais, en six mois, mais euh, ouais, en fait, j'avais fait un premier test en quatre mois et je ne sais plus sur, ce que sur quels items c'était. Et j'en ai fait un à la fin des six mois. Et effectivement, c'était homogène. Donc, sur le, donc à l'oral aussi, sur l'écoute, euh, enfin sur la compréhension orale écrite, euh, l'expression orale, enfin, sur les quatre, euh, je ne me rappelle plus les quatre items, mais enfin, voilà, donc oui, le test, euh, <rire> le test disait ça. Et, mais, mais en fait, euh, merci beaucoup Lara de prendre du temps euh, de faire cette interview avec moi pour notre, euh, bah, pour notre audience. Euh, et pour démarrer est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu et quel est ton parcours avec l'anglais c'était comment avant <rire> alors qui je suis donc, ben, je suis Lara <rire> j'ai 38 ans euh, donc je suis médecin et puis bon, mariée mère de enfants. Voilà. Euh, mon, mon parcours avec l'anglais est eh ben, scolaire euh, donc j'ai fait de, de la 6 e jusqu'à la terminale. Euh, on va dire classique, si on peut dire ça comme ça. Euh, donc avec un très mauvais niveau euh, en terminale. Du coup, euh, l'espagnol que j'avais commencé plus tard, euh, j'avais un meilleur niveau. Donc du coup, euh, quand il a fallu passer le bac, par exemple, j'ai passé euh, l'espagnol à l'oral. Et ça s'est bien passé. Et, le, et par contre, j'ai pris l'anglais à l'écrit parce que c'est voilà. Je me suis dit, au oh, moins, je, je pourrais essayer de sauver les meubles. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. C'était assez catastrophique. Donc, je n'avais pas de niveau en anglais, pour être honnête. Je dirais un niveau euh, faux débutant. On va dire ça comme ça. OK. Et du coup, elle écrit à l'écrit parce qu'à l'oral, euh, si je comprends bien, ça bloquait. À l'oral, c'était zéro. <rire> non, j'étais capable de parler et je ne comprenais pas l'anglais. Est-ce que tu as testé d'autres méthodes du coup après le parcours scolaire Est-ce que tu avais testé... Euh... Pas plein de choses, des applis, des trucs dans le genre Je ne peux pas dire ça parce qu'en fait j'étais tellement pétrifiée et euh, d'emblée dans l'échec que euh, même quand je me disais tiens je pourrais m'y remettre, etc. ou que j'essayais de prendre un bouquin, je ne faisais pas vraiment, je ne commençais pas en fait. Donc non, je ne peux pas dire que j'ai essayé d'autres méthodes de... parce que d'emblée j'étais c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'arriverai arriverai pas. Enfin, au vu de mon passif, euh, autant d'années, sans avoir, sans, sans avoir réussi. J'étais un peu dans une dans une, je pense, hein, dans une logique d'échec, de toute façon. Donc, euh, pourquoi réessayer si c'est pour échouer, enfin, je veux dire. <rire> mm, ok, ouais, je vois. Du coup, euh, le mauvais souvenir de l'école, quoi, ça a ancré un, un blocage avec l'anglais. Et du coup, ma question suivante, pourquoi est-ce que tu as voulu intégrer le programme marathon d'anglais C'était quoi le déclic ben, en fait, euh, je me suis dit, ce serait bien que je me remette au, aux langues euh, et plus particulièrement à l'espagnol, en vérité. Et quand j'ai recommencé à écouter un peu d'espagnol, etc., je me suis dit, waouh, ça fait 20 ans et, et je comprends. bon Je ne pouvais pas parler, ok mais euh, je, je comprenais et je me suis dit, ce n'est pas possible que... En 3-4 ans, enfin, je ne sais plus exactement, mais quelques années de formation au lyc collège-lycée, euh, j'ai réussi à avoir un certain niveau en espagnol. Et puis euh, et 20 ans après, sans avoir parlé d'espagnol, je comprenais encore. Et à côté de ça, autant d'années d'anglais euh, et rien zéro. Donc, j'ai dit non, là, il y a peut-être un truc, enfin c'est pas possible, <rire> il faut que j'essaye quoi et du coup euh, différemment parce que clairement le, le, la méthode classique euh, c est, c est, ça n'allait pas marcher en fait sur moi et donc c'est comme ça que je suis tombée sur le marathon anglais et ce que j'ai apprécié c'est le, bah, les, les énergies, je, je, je fonctionne un petit peu comme ça je, je, je l'ai bien senti en fait et puis c'est resté quelques jours, une semaine <rire> et puis je me suis dit ça me parle bien en fait et donc on va essayer comme ça et j'ai cru en fait bête... enfin, si on peut dire ça tout bêtement j'ai cru que euh, que c'était possible en fait donc euh, je sais pas pourquoi il y a eu ce déclic je, je sais pas j'ai mmh. juste cru <rire> tu t'es écouté et ça c'est extrêmement important souvent on, enfin, on s'écoute pas assez alors qu'on a tout à l'intérieur et euh, tu as fait confiance à ton intuition et et voilà, du coup, euh, justement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors déjà, euh, bah bon déjà, j'ai encore du mal à le dire, mais il paraît que je dois le dire. Donc, euh, apparemment, je parle anglais, hein, euh, donc <rire> je comprends euh, les gens, euh, bah, même les, je veux dire, les inconnus, je, je, bah, on a, je suis partie en anglais.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 Euh, l'expression orale, enfin, sur les quatre, euh, je ne me rappelle plus les quatre items, mais enfin, voilà, donc oui, le test, euh, <rire> le test disait ça, et, mais, mais en fait, j'étais toujours, euh, je suis partie de tellement loin, en fait, que je, et puis dire je parle une langue, je me disais, ça veut dire quoi parler une langue, est-ce que c'est euh, arriver à dire deux, trois mots et, et à trouver son chemin, ou est-ce que, tu vois, je, donc, ouais, j'ai encore du mal à dire, ouais. Oui, je comprends. Mais après, ça dépend, effectivement, euh, parler une langue, ça veut tout dire et rien dire. Ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dépend où tu mets le curseur. Mais effectivement, euh, arriver à un niveau intermédiaire niveau intermédiaire avancé, niveau B2, ouais. tu peux débrouiller quand même dans quasi toutes les situations. Et surtout, c'est ce que tu m'as dit, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu fais des consultations en anglais. quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je suis... Euh... Je... J'ai essayé, en fait, tout, tout, tout simplement. Euh, je suis partie euh, quelques jours donc, euh, en pays anglophone et ça s'est hyper bien passé. Contrairement à ce qu'on nous dit, style, euh, en disant oui, les anglophones ne font pas forcément d'efforts, etc. Euh, les Français ont un très mauvais accent, euh, ce genre de choses. Je ne sais pas, j'ai pris mon sac à dos, entre guillemets, et j'ai dit allez, on y va. Et, euh, et euh, tous les gens que j'ai rencontrés ont été super. Euh, quand je leur ai dit, voilà, je viens euh, pratiquer mon anglais, déjà, ils, ils étaient surpris et, et ils ont trouvé ça génial. Donc, en fait, euh, je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou si les gens sont réellement comme ça, mais en tout cas, ça s'est super bien passé. Et euh, quand je suis revenue, euh, je me suis dit, allez, euh, si, si j'ai quelqu'un qui, qui vient et qui parle anglais euh, euh, à la consulte, bah, je, je lui proposerai et puis ça me permettra aussi de, de, de, de pratiquer et tout. Et, et voilà en fait c'est parti comme ça et, et c'est vrai que quand j'ai des, des, des, des patients ou des patientes anglophones en plus ils adorent ça enfin, je sais pas ils trouvent hein, ils... ouais je crois qu'ils trouvent ça sympa qu'on essaye en fait tout, tout simplement même si c'est pas parfait ou même si et alors j'en sais rien en fait si c'est parfait ou pas parce que je... c'est une conversation donc je... et ils nous corrigent, ils corrigent pas forcément mais ouais, non, c'est ça, ça a changé ça dans le sens où il bah, y a cette, cette possibilité là, de, pardon, de parler en, en anglais avec des natifs. Euh, et ça crée un lien un petit peu diffé différent parce que même s'ils parle français, on aurait pu faire la consulte en français. Je trouve que ça fait un, c'est sympa, ouais, la connexion ouais, avec l'humain tout simplement, mmh. la connexion. Et toi, en termes de ressenti, comment tu te sens aujourd'hui? par rapport à avant, avec l'anglais? Euh, ben bah, bah, en fait, c'est... Alors déjà, je, je, quand je repense, parce que j'y pensais plus en fait, euh, quand je repense à, à la façon dont je vivais l'anglais, c'était... Euh, le mot c'est ça, j'étais pétrifiée. Et, et, et, et pour moi, c'était... Bah, c'était ce... un échec déjà. Parce que c'est bah, pas bah, faute d'avoir essayé. Et puis, je le vivais comme étant vraiment un échec personnel. Je me disais pas, c'est euh, la, la forme de l'enseignement. Pas du tout. En fait, j'étais pas du, pas du tout critique par rapport à ça. C'était moi, je suis pas. Euh, je parlerai jamais anglais. C'est pas pour moi. Euh, et puis, bon, après, on rentre un peu dans un système où, de bah, toute façon, je parle français. J'ai mon entourage en français. Bon, ben bah, voilà. Donc, c'était assez. C'était assez négatif et assez fermé, c'est comme ça et puis voilà. Mais ça faisait un peu mal quand même de se dire mince autant d'années et puis pas... Bah, bah... et, euh, et au final maintenant, bah, j'ai déjà des amis anglophones, euh, alors, soit des Français qui parlent euh, très bien anglais, qui sont ici en Martinique ou qui sont euh, à l'étranger, Soit j'ai ben rencontré de nouvelles personnes euh, natives euh, euh, avec qui j'échange. Donc, ça m'a ça permis de rencontrer de nouvelles personnes, même si je n'ai pas cherché à, mais voilà, ça m'a créé de nouvelles connexions et, euh, et je suis bien en fait. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Je, ben si je dois parler anglais, je parle. Si, si, si on parle en français, on parle. Enfin, c'est. Voilà, on passe de, de l'une à l'autre. Euh... C'est automatique, quoi. C'est devenu à euh, une seconde nature. Un plaisir, <rire> en fait. C'est ça. C'est. Je me dis pas, euh... oh mon dieu, il va falloir parler anglais. Ah non, je vais éviter. Je ne vais pas prendre de rendez-vous. Je vais. Ou il va falloir partir dans un pays étranger. Oh là là, c'est quelle langue et tout. Alors là, tout bêtement. Tu me demandes, de, voilà, ce que ça a changé dans ma vie. Là, j'ai. Donc, je t'avais. J'avais dit que je voulais reprendre un peu l'espagnol. Et du coup, bah là, je reprends l'espagnol et sur YouTube, il y a beaucoup de, de, de, de cours d'espagnol, mais en anglais. Et en fait, bah, les cours d'espagnol, je les fais avec des natifs, enfin, je les, je les lis, je les visionne avec des natifs euh, anglophones qui après, j'arrive pas à m'exprimer. Tu as, as compris ce que j'ai dit C'est très clair, c'est très très clair. <rire> et, et je me surprends à me dire, OK, aujourd'hui, tu apprends... Une autre langue avec un professeur anglais. C'est génial. Et c'est ça en fait que ça change. C'est juste que c'est du fun. Et voilà. Donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais je ne suis pas dans la crainte. Ça m'arrive de faire des fautes. Mais des. il n'y en a pas de débutants. Et bah ok. Ok, je suis. ah ouais, oh là là, bah, on va revoir. Et puis, et puis voilà. Et... Non, c'est, ouais, ça a apporté du plaisir, en fait. C'est ça, si je devais voilà. dire une chose. C'est hyper inspirant. Franchement, merci de partager tout ça. Euh, oui. Moi, je, je me nourris en t'écoutant. J'espère <rire> je que ce sera le cas pour, euh, pour notre audience aussi. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait euh, ça a été quoi le cheminement de ton parcours pour débloquer ton oral en gros ta routine qu'est-ce que tu as mis en place euh, pour que ça puisse aussi aider les personnes qui nous, qui nous regardent alors sincèrement j'ai dit euh, je me suis dit je fais tout ce que l'Oréal me dit de faire <rire> je, je, je sais pas de me poser 50 questions je sais pas de dire oui mais ça mais non mais ça va pas coller enfin, je dis Lauriane a dit que ça marche alors euh, je vais faire ça et c'est tout et en fait j'ai suivi toutes les étapes euh, au début même quand tu disais oui soyez pas trop pressé euh, au début vous allez faire vouloir faire 50, 50 choses en même temps et tout j'ai dit bon ben si elle l'a dit c'est pourquoi elle l'a dit donc j'ai vraiment euh, suivi tous les conseils du début euh, et puis je me suis dit oui c'est ce que je t'ai dit j'y ai, ai cru je me suis dit elle dit que c'est possible, la maritime enfin, dit que c'est possible aussi. Donc, euh, ben, voilà, je, je vais essayer et la méthode complètement. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, si je dois donner des exemples concrets, c'est euh, quand, on, quand on dit, voilà, il faut une immersion, par exemple, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je ne sais plus, euh, euh, par jour. Et bien, je me suis dit, OK, je vais faire ça. Et euh, bien... Évidemment, au début, je ne comprenais pas, pas l'anglais oral, etc. Donc, ben, j'ai fait à ma manière, j'ai écouté des chansons parce que ben, j'aime ça. Euh, j'ai traduit des chansons, j'ai appris 3-4 mots de vocabulaire, c'est rien du tout sur une, sur une semaine. Mais, mais c'était 3-4 mots qui, que j'essayais ensuite de mettre en pratique à l'oral avec le tuteur que j'avais trouvé voilà, et en fait j'ai fait des petites connexions comme ça, de deux minutes de ça, trois minutes de ça, euh, tous les jours, euh, dans ma voiture, euh, à la maison, mais que des choses qui me faisaient plaisir par contre. Je n'ai pas fait de forcing. Je me souviens de cette phrase qui m'avait énormément et que j'utilise maintenant, que je n'avais pas forcément mis en avant. C'est euh, la méthode Lara, maintenant, c'est la méthode 80% de plaisir et 20% d'effort. La loi de Pareto à la Lara, j'adore. C'était ça. Je me suis dit, je ne veux pas revivre ce sentiment-là de, de, de, de c'est difficile. Bien sûr qu'il y a des moments où je me suis dit, bon, allez, on y va, On tu pas trop envie au où... Il y a eu des moments comme ça, mais globalement non, voilà. et puis je me suis fixée de, de le faire, c'est-à-dire de me dire voilà, euh, bah, ok aujourd'hui je n'ai pas envie de faire de grammaire sous, sous une forme papier par exemple, je n'ai pas envie de faire d'exercice, bah, je cherchais une vidéo YouTube euh, avec un prof sympa, marrant, qui parlait de grammaire aussi, et puis bah, ça ne marche pas, ce bah, c'est pas grave, j'écoute une chanson en anglais avec les sous-titres, et, et après avoir fait le programme, comme tu avais conseillé, hein, de dire, voilà, travailler l'écoute, travailler l'oral, travailler ceci, cela, bah, je switchais de l'un à l'autre. Et puis, je n'étais pas figée, en fait. Pas obstinée à me dire, non, mais aujourd'hui, c'est lecture, euh, machin. Non, c'était bon, ben, aujourd'hui, ça ne passe pas. Je fais autre chose, euh, mais il faut que je fasse de l'anglais. Et, euh... Et puis, surtout, j'avais dit, à six mois... Il paraît qu'on peut avoir un niveau intermédiaire, donc je, je, oui, je vais avoir un niveau intermédiaire. Et du coup, voilà. Et, et ouais, c'est tout. C est, c est... Et puis après, moi bon, j'ai pu trouver de bons tuteurs, euh, enfin une tutrice sur Italki. Euh, où franchement, c'est devenu une, une, une amie maintenant, je peux te dire ça comme ça. Fait une très, très bonne euh, copine. Et, euh, et ça ça a hyper bien matché, donc euh, je, je sais plus, au début je crois que tu dis de prendre un cours, je ne sais plus le nombre de cours par, euh, enfin, de cours de connexion par semaine, mais j'avais commencé comme ça en disant un ou deux cours, euh, puis en plus comme l'oralité ce n'était pas encore ça et tout, euh, et puis à un moment je me suis retrouvée à faire cinq, euh, cinq connexions avec elle dans la semaine, alors des, des petites de 30 minutes, mais je la voyais tous les jours, donc du coup, je parlais tous les jours. Donc, euh... ouais, c'est ça, c'est ouais, du plaisir. C'est ça, c'est ce qui a, qui, a, qui a nourri le moteur jusqu'au jusqu six mois. Super, merci pour ces, pour ces rappels, pour ces partages. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était dans ta situation avant Pour le mot de la fin. <rire> ce serait quoi ton meilleur conseil Alors, euh, d'oublier, peut-être, d'oublier euh, ce qui s'est passé avant et euh, de croire que c'est possible, parce que franchement, je suis partie d'être de, de, complètement pétrifiée et sans niveau. Donc, euh, j'avais jamais tenu une conversation de ma vie en anglais. Donc, euh, vraiment d'oublier ce qui s'est passé avant, de, de suivre les étapes tranquillement, de croire que c'est possible. Et euh, alors moi je m'étais fixée intermédiaire euh, comme ça, parce que c'est ce qui était dans le, dans le, dans le, dans, dans le programme. Euh, mais de se fixer un objectif qui semble atteignable, euh, et puis oui, de, de, de, vraiment de prendre du plaisir et de pas se prendre la tête. De, les gens ne vous jugent pas, euh, c'est faux en fait, mmh. et enfin, pour tous les gens que j'ai croisés et j'en ai croisé, moi je suis dans la Caraïbe donc euh, j'en ai croisé des francophones qui parlent anglais, des, <coughs> des Saint-Luciens, des Dominicains, des Barbadiens, ils ont tous des accents différents, donc bah oui on a tous un accent et, euh, et bien en fait il, ça ne pose pas de problème, au contraire les gens sont contents, donc ouais, oublier tous les, toutes les choses négatives et de se dire, c'est possible. Après, chacun va atteindre le niveau qu'il est censé atteindre, je ne sais pas, mais ouais, c'est possible d'arriver à avoir une conversation avec les gens et, et même la plus basique possible. mais, mais les gens, ils vous aident en plus, donc c'est... J'ai envie de dire, pourquoi pas <rire> Ça, <why not? rire> Super, Mais écoute, merci beaucoup pour ce rappel, surtout je voulais ajouter en plus par rapport à la bienveillance des personnes, qu'effectivement dans 99% des cas, les gens sont bienveillants et en fait on voit la, la balance dans l'autre sens. Parce qu'en fait, c'est notre mental, c'est nos peurs qui créent, qui imaginent les pires situations. Et donc, du coup, on imagine à 90% que ça va mal se passer, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Et à partir du moment où on fait l'effort, on essaye euh, et qu'on met un peu euh, notre, notre peur du jugement de côté, et eh bien, et qu'on se reconnecte à la personne en face, et eh bien, c'est beaucoup plus agréable, oui, oui, oui. ça permet de dédramatiser. Donc, un, un grand, grand merci, Lara, pour le précieux temps oui. que tu nous as donné. Je sais que tu es assez chargée, voilà, d'aller des consultations. Euh, mais, <rire> un beau cadeau que, que tu nous fais à, à nous tous, à la Maratime, euh, à toute l'audience du Marathon des Langues. Merci à vous. <rire> C'était un bonheur euh, d'échanger euh, avec toi.